Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve, euh, alors ce sera pas l'histoire des nains, hein, qu'on soit clair, les vidéos de généalogie sont là euh, pour être plus courtes, plus, euh, plus rapides, mais c'est la généalogie sur les nains, en l'occurrence les terrestres, euh, donc on va commencer, je ferai avec... Euh, ce qui m'a permis de préparer cette vidéo bien sûr, merci beaucoup à Evan Essor qui, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo euh, Je pense que je ferai une vidéo vraiment plus longue sur l'histoire des nains euh, grâce au travail qui a été fait sur cette généalogie Mais du coup attaquons directement Bien entendu pour avoir euh, cette vidéo et là aussi en, en annexe je dirais de la vidéo sur Wars of the King Parce qu'on parle de pas mal de points et d'éléments euh, de Wars of the Age King euh, Notamment euh, le lore d'Ulduar et, et autres Mais du coup euh, les... Euh, et ainsi bien sûr que la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth où on a vu la découverte des, des gardiens et des créatures forgées par les titans. Donc, euh, à la base, les terrestres, ce sont ce qu'on appelle eh bien, des forgés par les titans. Euh, ce sont des serviteurs, des gardiens, qui avaient besoin du coup de... Enfin, donc, les gardiens avaient besoin de travailleurs pour bâtir et entretenir euh, les complexes des titans. Euh, en l'occurrence, en gros, ce sont les, les ouvriers ou les esclaves. Les ouvriers, <rire> je ne peux pas vraiment rémunérer. Donc, c'est les, les, les ouvriers, tout simplement, les, les terrestres. Et c'est eux qui furent mis euh, dans les chantiers, hein, notamment euh, la, la forge des volontés qui est justement et eh bien, le premier outil qui a permis de créer ces, ces êtres, de, fait de, de, de pierre et potentiellement, enfin, fait de pierre principalement et donc avant, euh, avant la mise en chantier des terrestres eh bien il y a d'abord eu la création euh, que vous voyez en haut à gauche hein, c'est les, les trogues de pierre première expérience qui n'a pas du tout fonctionné hein, euh, puisqu'à la base les terrestres, bah, le résultat que vous voyez sur la deuxième expérience les, les gardiens ont essayé d'amener euh, ce, cette réussite, ce résultat et ils se sont ratés les gardiens euh, euh, notre, du coup c'est les trogues de pierre qui sont les premiers véritables terrestres. Euh, donc, suite à, cette, euh, à ce raté dans l'expérience, eh les trocs de pierre étaient beaucoup trop euh, sauvages, beaucoup trop agressifs, et donc euh, ça, les gardiens ont considéré que c'était un échec, et ils les ont enfermés à Uldaman, euh, sous la responsabilité d'Ironaya, Ironaya qui euh, est la personne qui a défendu les trocs de pierre, on va pas les abattre, on va les enfermer, est-ce que c'est mieux ou pas hein, ça va. <rire> Chacun son point de vue, <rire> évidemment donc la deuxième expérience euh, fut un succès, hein. cette fois-ci c'était euh, euh, la, la, euh, la bonne dose on va dire dans l'expérience et donc les terrestres virent enfin le jour tels qu'on les connaît. Mais en soi, Troc de Pierre sont bah, des terrestres ratés en fait, hein. donc on pourrait les, les appeler terrestres. Mais les véritables terrestres tels qu'on les connaît, et eh bien c'est les ancêtres des nains mais du coup les nains et les trocs de pierre partagent une ascendance commune. Mais du coup voilà, les ancêtres de tous les nains sont les terrestres. Euh, d'autres forgés par les titans euh, apparaissent euh, et de nouvelles générations vont venir avec, avec le temps et en fonction des besoins bien sûr des différents gardiens euh, des titans. Mais on a d'autres euh, cousins euh, des terrestres qui vont être créés au même moment, notamment les méchagnomes, on y reviendra dans une autre, une autre généalogie bien sûr, celle sur les gnomes. Ainsi euh, que les mogus, les vricoules, je vous laisse aller voir la vidéo de l'ordonnancement d'Azeroth évidemment. Alors il va y avoir lors de différents, euh, différentes, euh, différents événements euh, que je vous ai narré dans la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth et eh bien la trahison d'un des gardiens à savoir Loken, vous savez le Loki de l'univers de Warcraft et eh bien il trahit les autres gardiens et il va être influencé et manipulé par un des quatre dieux très anciens à savoir Yogg-Saron et Yogg-Saron et eh bien il va commencer à lui, faire, à lui vriller le cerveau et euh, grâce à cette manipulation, yogg -Saron va avoir accès à la Forge des euh, Volontés. Forge des Volontés, c'est tout simplement l'outil qui a permis de créer les terrestres. Et bien, en touchant justement à la Forge des Volontés, yogg -Saron va réussir et bien, à créer un mal pour fragiliser euh, les, les gardiens et les, surtout les forgés par les titans à savoir la malédiction de la chair qui va altérer leur peau pour les rendre, en fait, en gros, cette peau de pierre va passer à une chair molle, plus souple, plus facile à briser. Alors, ça ne veut pas dire que les terrestres sont immortels à la base, les terrestres peuvent être tués, c'est souvent quelque chose, une idée reçue que j'ai vue un peu sur certains forums. Non, non, les terrestres, on peut les tuer, bien entendu, mais la malédiction de la chair a pour but de les rendre beaucoup plus faciles à tuer, dans l'éventualité enfin, d'une libération des dieux très anciens et un futur conflit contre les créations des titans. Donc c'est le principe de la malédiction de la chair et c'est une maladie hautement volatile qui va eh bien, corrompre, qui va être un mal pour les terrestres de toutes sortes, donc les terrestres bien sûr, les ancêtres des nains, mais également les cousins, les mécagnomes, les, euh, les mogous, les vricules, etc. etc. Cette malédiction de la chair va entraîner des conséquences, bien sûr, puisque les gardiens euh, Ironaya que vous voyez à l'écran, hein, celle dont j'ai déjà parlé, qui a sauvé entre guillemets les trocs de pierre, et un autre euh, un autre gardien qui s'appelle Arkedas, Arkedas qui est principalement celui qui euh et assez important on va dire, c'est l'un des gardiens les plus importants pour l'histoire des nains, euh, vont tout simplement fuir euh, Loken et la, la trahison de Loken et Ulduar, tout simplement le siège de pouvoir à l'époque euh, des gardiens, pour se cacher à Uldaman, un endroit, donc un complexe titanique dont j'ai déjà euh, fait euh, mention, qui euh, cachait les trocs de pierre, et eh bien là ça permettra eh bien, de cacher les terrestres, les Mécagnomes, enfin une partie bien sûr des terrestres, hein, tout le monde n'y est pas allé, euh, des Mécagnomes et des Vricules, hein, vous savez, les ancêtres de l'humanité, euh, vidéo sur la généalogie euh, des humains. Et ainsi, les ancêtres des nains arrivèrent dans ce qu'on appelle les royaumes de l'Est, euh, à ça plus précisément en Casmodane, La malédiction de la gélère se propagea, même si bien sûr... Euh, cette malédiction de la chair, elle, se, elle est hautement volatile, elle se transmet facilement et les symptômes arrivent petit à petit. Du coup, eh bien, la malédiction de la chair s'est également propagée parmi les terrestres et du coup, eh bien, elle va toucher les mécanomes, les vericules et les terrestres qui ont fui Ulduar. Malgré qu'il n'ait plus de contact avec euh, la médiction de la chair. Et on parle justement parce que, évidemment, euh, Loken a aussi sous ses ordres des, euh, des terrestres, mais la fuite d'une grande partie d'entre eux pour, euh, pour, pour, pour fuir le courroux de Loken eh bien, va justement le mettre hors de lui et euh, il sera ivre de colère puisqu'il voit la fuite d'énormément de, de serviteurs. Il a pour projet de refaire une nouvelle génération de serviteurs à savoir il choisit de recréer une nouvelle génération avec la forge des volontés euh, ce qu'on appellera les nains de fer euh, qui est tout simplement l'armée personnelle euh, de euh, loken euh, à Ulduar alors vous les affronter notamment sur of euh, sur King. alors ce qui est très drôle et bon c'est ma partie on va dire euh, critique mais ce qui est assez drôle c'est que la forge des volontés le truc qui a été corrompu par Yogg-Saron qui fait que du coup il y a la malédiction de la chair donc les terrestres qui avaient la peau euh, de pierre ou de métal se transforment en peau souple et qui vont amener aux nains tels qu'on les connaît euh, du coup la nouvelle génération de forge des Volontés est en métal et n'est pas affectée par la médiction de la chair c'est cocasse c'est écriture au tel cas évidemment euh, donc on a, voilà c'est la partie critique on va continuer certains des terrestres qui étaient à Ulduar donc euh, dans le Northrend le le North vont choisir de, euh, de fuir Également le courroux euh, de Loken, mais ils n'ont pas avoir la chance de pouvoir suivre Ironaya et Arkedas. Ils vont devoir se réfugier dans les montagnes et se cacher euh, à l'insu de tous pour éviter le, le, le, la colère de Loken. Et ces terrestres ayant fui vont être également bien sûr affectés par la mission de la chair et ils vont eh s'habituer euh, au climat rude du Northrend et en l'occurrence ça va euh, faire ce qu'on appelle les Nains de Givre ou les Frostborn en anglais, donc ces espèces de nains de glace qui sont des habitants locaux du Northrend. Donc eux aussi bien sûr sont, allés, sont, sont atteints de la malédiction de, de, de, de la chair. Ensuite, euh, donc revenons à nos terrestres qui avaient fui euh, Loken et qui avaient suivi Arkédas et Hironaya euh, et bien ces anciens terrestres vont malgré tout dégénérer petit à petit hein, ça se fait de génération en génération et bien euh, ils vont avec sa, la médication de la chair va aussi amener le fait que la chair soit plus mortelle, le corps soit plus fragile et du coup et bien ils vivent beaucoup moins longtemps et du coup certains vont oublier en fait pourquoi on veut oublier leur mission euh, principale qui était de prendre soin des complexes titaniques, notamment Uldaman, l'endroit où ils ont euh, choisi de s'exiler et du coup et bien euh, certains vont oublier leur propre mission, hein, ils vont commencer à vouloir découvrir le monde, partir à l'aventure, et, euh, et ces nains furent attirés, euh, attirés par euh, les montagnes notamment, c'est logique avec, avec euh, leur histoire évidemment, mais ils vont s'installer dans la future zone de Dunmorog, euh, C'est le starter nain bien sûr de, de World of Warcraft, et ils vont lutter notamment contre euh, des menaces locales, notamment la plus grande d'entre elles ce sont les trolls euh, Dracari. Alors, des glaces hein, tout simplement et euh, ils vont fonder une ville une grande ville une grande capitale qui sera Ironforge ou Forge de Fer en français qui est la grande capitale des nains alors ils vont également euh, en étant ici ils vont également nommer euh, l'endroit le, le, en fait les terres sur, sur lesquelles ils, sont, euh, ils se sont installés et c'est de là que vient la création Kazmodan puisque euh, Kaz c'est tout simplement alors en honneur au titan Kazgrot et modane ça veut tout simplement dire les montagnes, donc les montagnes de Caz, en gros c'est ça le, le, le, tout simplement l'appellation. En fait si vous, vous êtes toujours posé la question comment s'appelle ce sous, pourquoi s'appelle ce sous-continent Case Modane, et eh bien c'est pour ça. Euh, ils s'unirent donc, alors tous les nains vont. Voilà. Alors, maintenant on a vraiment l'appellation nain, hein, puisque euh, c'est euh, un peu débile, mais normalement les nains. nains c'est un terme un petit peu péjoratif, et dans l'histoire, et eh bien malheureusement, c'est eux-mêmes qui vont s'appeler nains, euh, quand les terrestres voilà, perdent leur, euh, leur peau de pierre pour cette chair molle, eh bien petit à petit ils vont s'appeler les nains. Bon, c'est voilà, un choix volontaire Enfin c'est un choix euh, de leur part Et du coup eh bien, ils vont euh, être sous l'égide D'une grande famille naine euh, La famille Anvilmar Ou euh, Courbanclume en français si je ne dis pas de bêtises Mais je préfère Anvilmar euh, Ils euh, bâtissent donc, comme je l'ai dit leur terre casmodane Et jusqu'au euh, dernier De la lignée euh, dirigeante à savoir donc de la famille Anvilmar Et eh bien il y a Modimus Anvilmar euh, C'est le grand chef Alors c'est pas vraiment lui, il hein, n'y a pas d'image spé enfin, Spécialement de lui mais il est très connu euh, puisque Modimus en Villemar était un grand roi qui... Alors on connaît pas toute sa vie mais il est pro fort probable qu'il ait beaucoup lutté contre les trolls euh, de glace notamment. Et euh, sa mort va créer une instabilité terrible provoquant euh, un, un événement que je narrerai dans une autre vidéo. Euh, en plus en détail en tout cas c'est la guerre des trois marteaux. Et au passage ce grand roi Modimus en Villemar vous pouvez le retrouver à l'entrée d'Ironforge. à l'entrée euh, de Forgefer. C'est tout simplement cette grande statue vous savez d'un roi de la montagne. Et eh bien c'est lui, c'est Modimus en Villemar. Oh, pour la petite anecdote. Euh, les... La guerre des trois marteaux, c'est tout simplement donc trois factions naines qui vont chacun prendre leur indépendance. Donc cette instabilité, cette guerre civile des nains, eh bien, euh, va déboucher à la création de trois différents clans, euh, à savoir le... enfin trois euh, pardon, factions qui vont s'affronter, qui sont des clans qui existaient déjà avant hein, sous euh, la, la coupe de Modimus en Villemar, mais chacun voilà, va avoir euh, son, son côté. On a d'abord les nains, euh, tout simplement, Bronzebeard ou de bronze, qui reste en fait le corps dominant, puisqu'ils étaient directement à l'armée, etc., j'irai plus en détail dans la vidéo sur les nains, l'histoire des nains, mais euh, donc c'est tout simplement les nains qui vont rester, qui vont garder le contrôle d'Ironforge, et qui vont chasser leurs autres frères, et qui vont devenir les, les héritiers, on va dire, euh, de euh, en Alors attention, la lignée d'Anvilmar n'est pas éteinte, hein, il faut le savoir, c'est vrai que dit comme ça, ça donne l'impression que la lignée d'Anvilmar est terminée, non, non, non. C'est juste que le roi Modimus en Vilmar est le dernier à être roi euh, d'Ironforge. En fait, roi des nains, roi de tous les nains. Il reste euh, de la famille d'Anvilmar, ses héritiers sont restés, mais vont tomber sous la coupe des Bronzebirds. Les Bronzebirds vont devenir les rois d'Ironforge. Pas de tous les nains, mais les rois d'Ironforge. Alors que eh bien, les héritiers dans, de Modimus en Vilmar, eux, vont devenir en gros des grands sénateurs euh, du Sénat d'Ironforge. Donc ça c'est pour les nains voilà euh, qui. les nains de, de Forgefer, les nains d'Ironforge. Nous avons eh bien, les autres euh, factions naines qui vont être chassées d'Ironforge, comme je l'ai dit. On va commencer euh, dans, les, dans les factions renégates. Euh, nous avons eh bien tout simplement les Wildhammer ou les Marteaux Hardis, les marteaux Hardis, avec eh bien euh, donc c'est des nains qui vont euh, prendre. qui vont aller vers le nord et qui vont se diriger vers, euh, vers la montagne de Grim Battle. Et vont y fonder leur capitale. Cette capitale, enfin c'était déjà une ville hein, bien sûr, mais ça deviendra la capitale et ils vont l'étendre, etc. Et ils vont être beaucoup plus proches de la nature et beaucoup plus proches euh, de, euh, des animaux, notamment les griffons, évidemment. Euh, c'est euh, également... Alors c'est un petit peu drôle parce qu'on les nomme maintenant les nains des collines. Sauf, sauf qu'historiquement, à l'époque de Warcraft 2, euh, les nains des collines, c'est drôle, mais c'est les nains d'Ironforge. Et les nains des montagnes... C'est les Wildhammer. Le, par exemple, si vous lisez le jour du dragon, vous verrez, vous, un, vous dites bah attendez, c'est pourquoi Falstad euh, un Wildhammer, justement s'appelle nain, euh, nain des montagnes, et il critique les nains d'Ironforge qui sont des nains des, des collines. Ça, c'est un changement par rapport à la topographie de World of Warcraft, parce qu'à l'époque, eh les montagnes des Wildhammer étaient encore plus hautes que celles d'Ironforge, et du coup, les nains des collines étaient celles des petites montagnes, en gros. Sauf que maintenant, c'est l'inverse les nains des collines, c'est les Wildhammer, les nains des montagnes, c'est ceux d'Ironforge. Donc euh, leur capitale est Grim Battle mais pendant euh, la guerre des trois marteaux ils vont perdre leur capitale, Grim Battle va tomber et euh, je vais vous en parler juste après bien sûr Mais euh, ils vont du coup avoir une nouvelle capitale plus, plus tard, le Pic des Aéri qui se trouve dans les Interlands et le Pic Aerie, eh bien, c'est tout simplement le, maintenant, le foyer, la grande capitale euh, des nains Wildhammer. Ensuite, nous avons la faction des nains un petit peu euh, coquinou, puisque euh, ce sont les Dark Iron ou les Sombres Fers en français. C'est les fidèles d'un, alors le chef de faction, puisque pour les Wildhammer, c'est très simple, c'est les Marteaux Hardis. Donc le chef des Wildhammer, c'est un Wildhammer. C'est la faction des Wildhammer. Euh, pour ce qui est des Sombres Fer. C'est enfin, la faction Taurisan, à savoir le chef, c'est l'empereur, enfin c'est ce qu'on appelle l'empereur Torisane, puisqu'il va fonder l'empire des Dark Iron, l'empire des sombres fers, et du coup, eh bien, sa capitale s'appellera Torisan. Euh, voilà, il a pas été très créatif, hein, c'est à l'image de, euh, de sa famille, et ils vont habiter dans, les, dans ce qu'on appelle les chaînes de montagnes que l'on nomme Red Ridge, les Red Ridge Mountains, en français les Carmines, sauf qu'attention. Ce ne sont pas les Carmines de World of Warcraft, où il y a juste voilà, une zone qui s'appelle les Carmines. En fait, la chaîne de montagnes de Redridge, la chaîne de montagnes des Carmines, englobe plusieurs zones en finale. Vous avez bien sûr la province des Carmines hein, dans World of Warcraft, qui est majoritairement humaine, mais vous avez également le mont Blackrock, donc euh, le mont Roche Noire. Vous avez donc ce qui, qui englobe la, les gorges des vents brûlants et les steppes ardentes. Ça, ce sont les monts Redridge, les Carmines. Et à cette époque là, bien sûr, ça ressemblait pas à ça, hein, je vous en reparlerai, vous pouvez déjà aller voir la vidéo sur Ragnaros, mais euh, bien sûr je ferai une vidéo sur, euh, sur notamment la, la guerre des trois marteaux et là on ira plus en détail. Mais globalement la zone va changer de climat. Euh, et Ragnaros y est pour beaucoup. En gros, euh, les Dark Iron et donc, vont lancer un assaut depuis leur capitale, Taurisan, qui est euh, dans les Carmines. Et ils vont, euh, donc l'Empire Sombre Fer va devient très très important et va choisir de s'attaquer non pas à un royaume nain mais aux deux autres royaumes nains et du coup ils vont lancer leurs forces, lancer leurs offensives à la fois sur Ironforge et à la fois sur Grim Battle. L'Empereur torissan dirige l'assaut sur Ironforge, la femme de, euh, de Torissan, Modgud, eh elle dirige l'assaut sur les Wildhammer, donc les marteaux hardis à Grim Battle. Et ça va mal se passer. Ça va très très mal se passer. Euh, en l'occurrence, le double assaut va faire en sorte que les deux autres royaumes nains vont s'allier. Donc les Wildhammer et les Bronzebeard vont s'allier et vont repousser les Dark Iron. Donc les Sombres Fers. Euh, et ce qui va pousser le siège d'Ironforge devient terrible et ils vont être repoussés. Le, le siège pareil de Grim Battle va être perdu. Sauf que la différence d'Ironforge, c'est que. Euh, mode... <rire> en fait, torysan bah, il a des pouvoirs bien sûr. Mais Taurisan euh, va, va être repoussé. Directement, enfin directement, la, la bataille on imagine elle dure pas mal de temps, mais à un moment donné il va être repoussé sans avoir pu euh, briser les portes. Alors que euh, notre chère, euh, ch sa, sa femme à et eh bien euh, elle va tout simplement donc, Modgud, utiliser la magie noire pour pouvoir de la magie noire, et on sait un peu, bon, on sait même plus maintenant, c'est de la magie du vide, à savoir elle avait une certaine dague qui s'appelle Xalatat, elle va utiliser cette dague pour lancer donc des sorts de magie noire sur euh, Grim Battle, et elle va Maudire, en gros c'est son cadeau d'adieu elle va maudire Grim Battle euh, pour rendre la cité totalement inhabitable et du coup les Wildhammer seront contraints de quitter leur capitale, de fuir leur foyer pour retrouver un autre foyer plus tard qui sera le Pic Aerie, comme je vous en ai parlé juste avant et les Dark Iron en fait elle a lancé cette, cette, euh, ce, ce, ce puissant sortilège et le problème c'est qu'il y avait encore des Dark Iron qui étaient, pendant la, qui étaient là pendant l'assaut Bien sûr, pas des masses, mais il y en avait quand même quelques-uns. Des centaines de, de nains euh, sombre-fer ont été pris dans le, dans le sortilège. Et le problème, c'est que ça va faire muter leur corps, terriblement muter leur corps, et ça va devenir ce qu'on appelle l'Escardine. Euh, Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chante l'Escardine, évidemment Mais les l'Escardine, euh, bah, du coup, ils vont être bloqués, hein, un petit peu euh, confinés chez eux. Et ils vont, certains vont rester à Grim Battle, d'autres dans, dans, dans les montagnes et les collines proches de Grim Battle. Mais scardines. Eh bien, vont ressembler à des nains. On voit toujours ce côté nain avec cette barbe, etc. Mais ils vont ressembler beaucoup plus. À, ils vont avoir des corps d'écailles, ils vont ressembler, ils vont devenir complètement sauvages euh, mangeant les mangeant d'autres nains par exemple, euh, mangeant tout ce, qui se passe, tout ce qui leur passe sous la peau ils ont euh, des griffes avec un peu de venin etc, ils vont devenir des espèces de nains reptiliens euh, atroces qui ne sont pas euh, malheureusement présents euh, dans World of Warcraft c'est que dans l'univers étendu, notamment la nuit du, le livre de la nuit du dragon et ils vont devenir les esclaves notamment du vol noir euh, en l'occurrence de Sinestra, la compagne de Mort, donc de Deathwing donc voilà pour les différentes variétés de nains, comme vous le voyez. Donc les givronnés, donc les terrestres devenus nains, les nains du Nord. Les nains de fer, donc les nains de l'Oken. Euh, nous avons les barbes de bronze, donc les nains d'Ironforge. Les marteaux hardis, donc les nains de Grim Battle et maintenant les nains des aéries du Pic des aéries euh, Et nous avons donc les nains à la peau noire, euh, de les sombres fers qui euh, vivent tout simplement maintenant dans, la, dans le Mont Blackrock, eux aussi vont perdre leur capitale suite à la Guerre euh, des Trois Marteaux. Taurissan va être totalement détruite avec l'éveil de Ragnaros, et vont reconstruire leur capitale sous euh, le Mont Blackrock, donc sous le Mont Roche-Noire, euh, ce qui est très euh, ressemblant à la Moria d'ailleurs. Et les Skardines, eux, bah, ils n'ont pas vraiment de capitale, même si Grim Battle devient un endroit où ils vont, euh, vont rôder euh, C'est pas fini, c'est pas fini. On va... Alors bien sûr, là on a présenté les différentes variétés de nains, mais à Cataclysme, donc je reviendrai bien sûr dans la vidéo sur Cataclysme, mais dans, et dans ma vidéo bien sûr sur l'histoire des nains, mais en gros les nains vont se rassembler de nouveau, les trois grandes familles euh, naines vont se ra rassembler de nouveau euh, avec les événements de Cataclysme, les nains Wildhammer et les nains Dark Iron vont revenir à Ironforge, vont revenir à forge Forgefer et vont tout simplement eh s'unir au Bronzebeard pour euh, faire en fait refaire une unité, euh, tout simplement l'unité de la nation naine euh, sous la... Pas, pas sous le règne d'un roi cette fois-ci, mais sous le règne tout simplement d'un conseil, le conseil des trois marteaux, trois marteaux bien sûr symbolique euh, des, euh, des nains, armes symbole des nains, et donc eh bien ce conseil est, une, est un corps un petit peu, alors je dirais pas démocratique parce qu'ils ne sont pas élus, ce sont les chefs des différentes factions, mais eh bien ça va être un corps on va dire euh, euh, plus... C'est une sorte, bah c'est une oligarchie en fait, c'est une oligarchie avec un conseil dirigeant qui, qui eh bien, va présider tout simplement la nation naine. Et le calme et l'ordre est difficile, hein, on passe pas des centaines d'années de guerre, sachant que ça se passe 230 ans après la guerre des trois marteaux. 230 ans vous vous dites ouais c'est beaucoup, en vérité j'espère qu'un jour ce sera Redcon ça. Pour, pour le coup c'est vachement important que ce soit Redcon, vous allez me dire pourquoi. Bah, en fait 230 ans c'est trop tôt. Je rappelle que les nains vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Par exemple, Muradin, pour vous donner un exemple, a 320 ans. Donc 230 ans entre la guerre des trois marteaux et Cataclysme. Pour ériger des nouvelles capitales, notamment le Pic des Aéries avec le Nid de l'Aigle, et pour ériger deux capitales du côté des Sombres Fers, ça fait pas beaucoup. quoi. Alors ok, les nains sont des excellents bâtisseurs puisqu'ils descendent des, des terrestres, etc. Mais je dirais que la trame de temps est trop faible. Et on nous décrit la guerre des trois marteaux comme... Un vieux, un vieil événement, un, un, un événement on va dire ancestral, Muradin il y a 320 ans, ça veut dire qu'il était euh, potentiellement apte à se battre à l'époque de la guerre des trois marteaux. C'est un jeune nain, et Muradin n'est pas un vieux nain dans l'histoire des nains. Magni est plus vieux que Muradin, et même Magni il n'est pas ultra vieux, donc ça colle pas trop en fait, ça colle pas du tout, sachant qu'il y a eu plusieurs générations de nains, etc. Euh, c'est pas folichon quoi. C'est pas folichon et j'espère qu'ils le changeront. Et malheureusement Chronicles n'a pas rectifié le problème à cette époque. En tout cas voilà pour la généalogie sur les nains. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, évidemment donc comme je le répète tout le travail. Merci bien sûr à Evan qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de cette généalogie. Euh, on fera une histoire du coup vraiment dédicacé aux nains puisque l'histoire de la guerre des trois marteaux c'est quelque chose de super intéressant euh, le, justement la réunification de tous les nains avec le conseil des trois marteaux c'est aussi quelque chose de très intéressant donc on fera ça dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. Mais en tout cas voilà j'espère que cette version plus courte vous aura aidé il euh, y aura la généalogie sur les gnomes qui arrive, celle sur les orques aussi arrive. et euh, voilà j'espère encore une fois que ce format vous plaît je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le nexus N'hésitez pas à liker la page Facebook d'Evanessor est la mienne d'ailleurs. <rire> n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. Sachant que vous voyez Falstad au fond. D'ailleurs Falstad pour la petite anecdote, oui, c'est celle de Doutro, eh bien avait Avant des trous, il était brun. Voilà. Et ça a changé. Le coiffeur de Darnassus on le connaît. Voilà, bisous